Bonjour à tous, nous sommes le 8 mars 2022. Hier, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, surtout sur les matières premières. Euh, ben, les indices ont continué à dégringoler. Aujourd'hui, on se reprend un peu, mais c'est surtout euh, les matières premières qui ont retenu l'attention euh, et surtout le nickel. Le nickel a littéralement explosé. Et euh, je voudrais, euh, bon, pour débuter, là, regarder un peu la raison pour laquelle euh, les matières premières explosent. Vous allez vous en douter certainement, c'est à cause du conflit. Euh, russe euh, ukraine euh je, voudrais plus rend... je, je, je ne vais plus rentrer dans les détails au niveau du conflit lui-même parce que je regarde les médias, j'ai encore fait ça ce matin c'est pénible de voir tout cette euh, ben ces fausses informations-là, ben là on avait eu plein de fausses informations à propos du COVID là, ça commence à sortir, le COVID s'est terminé, même ici au Québec on a eu beaucoup de mensonges, c'est pas moi qui le dis maintenant les médias commencent à s'en rendre compte, euh, là au niveau de la Russie c'est encore la même chose ben, la Russie face à Ukraine. Euh, si vous voulez un peu analyser la situation, je vous invite à aller... Euh, ben, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont été publiées, surtout euh, celles avec... Euh Berkov, Sud Radio et Charles Gav, où j'ai appris beaucoup au niveau, de, au niveau financier, là, mais face au conflit d'Ukraine. Et aussi, on voit que la situation ukrainienne, c'est assez compliqué. Donc, Poutine a voulu envahir l'Ukraine, mais il faut comprendre qu'il y a eu, je pense, c'est 13 000 morts ou 18 000 morts là, depuis 2014 dans le Don, Donbass, qu'on appelle, ça se trouve, être la partie Est de l'Ukraine. Et beaucoup, ben, Autant commence à gruger un peu sur euh, les, les anciens pays qui faisaient partie de l'URSS. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails. Je vous dis tout simplement que la guerre, ce n'est pas si simple. Pas si, euh, ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas une situation là, bonbon, là, comme les médias veulent nous le faire euh, voir, euh, que tout le monde prend des armes. J'ai même vu des super de belles euh, filles euh, maquillées avec des... Euh, Kalashnikov, je crois, les, les, les, les, les arbres là, pour euh, aller combattre sur le terrain. Euh, ça fait très euh, romantique, très euh, patriote. Oui, on va aller. Euh, mais la situation, si vous l'analysez un peu plus profondément, ce n'est pas tout à fait euh, euh, la réalité. On a beaucoup, beaucoup euh, de, de, de la médiatisation de ce conflit pour faire en sorte qu'on détermine que les bons c'est euh, l'Ukraine avec son président et que les méchants, c'est Poutine avec les Russes. Et là, hier, on a eu aussi à Toronto, euh, je pense que des, Ru des Russes, des, qui n'ont pas rapport nécessairement avec le conflit, le simple fait qu'ils soient Russes, se sont fait tabasser euh, littéralement et ont fait détruire, euh, je pense, que, du vandalisme sur leur euh, voiture. Donc, euh, c'est tout simplement, un dérapage qui se produit en ce moment mondial au niveau de la démonisation de la Russie. C'est quelque chose qui se poursuit depuis des années, mais là, on a l'apogée de ça parce que Poutine... Poutine, on sait quand même que c'est un dictateur, un dictateur comme plusieurs autres dictateurs sur la planète qui existent en ce moment, mais il y en a beaucoup qui ont été abattus par les États-Unis, si on se souvient bien de Saddam Hussein, Mouammar Kadhafi, il y en a plusieurs en tout cas sur la planète qui ont été à... Mais il euh, faut comprendre qu'il y, un... y a un pays derrière ça. Et au niveau de la Russie, euh, c'est les ressources naturelles. Et là, en ce moment, ce que j'ai entendu, une analyse, je ne me souviens pas de qui, j'ai beaucoup euh, vu d'analyses. Euh, de la situation actuelle, mais surtout du point de vue économique. Là. Euh, les Européens sont à, à cause du fait qu'ils boycottent. Non, pas le, le conflit lui-même, c'est un conflit euh, qui concerne la Russie et l'Ukraine. Euh, ce n'est pas un conflit mondial. En tout cas, en ce moment, ça n'en est pas un. même. J'ai entendu quelques-uns qui disaient qu'on était dans la troisième guerre mondiale. C'est vrai que ça peut dégénérer. Euh, la Chine pourrait s'emparer de Taïwan. En tout cas, peu importe là, ce qui va arriver, là. mais euh, c'est un conflit qui, euh, en ce moment, euh, concerne pas, ben, on va dire concerne pas, <rire> c'est parce que les Américains sont un peu partout, le Bas sont un peu partout, euh, l'OTAN, les pays de l'OTAN, surtout euh, les Américains ont... Euh, euh, se sont euh, garés un peu partout autour de la Russie. Donc, ça pourrait dégénérer un conflit mondial, mais pour l'instant, c'est un conflit, euh, ben, régional, dans le sens que ça concerne l'Ukraine et la Russie. Mais il y a beaucoup, beaucoup de médiatisation dans ce conflit-là pour démoniser les Russes, pour justement faire en sorte que euh, les bons pays euh, sont tout à fait euh, justes et les injustes, c'est... Euh, euh, bah, tout, tout ce qui peut être russe, tous les produits russes, la poutine, poutine ici au Québec, le mot poutine est rendu euh, paria, donc euh, c'est vrai, là, c'est de l'absurdité, c'est ce que je vous dis, dans, lorsque les médias s'emparent des, des, euh, des nouvelles, peu importe, avec le COVID, on nous a chanté à peu près, euh, puis là, ça commence à sortir, c'est pour moi qu'il dit, ça sort du journal de Montréal, là, euh, que les, euh, le, le, le couvre-feu avec Arruda, il n'y avait aucune justification, et plusieurs autres mensonges, qui ont été faits par le, de la part du président, de, de président. Euh, oui le président Legault, <rire> euh, plusieurs mensonges qui ont été euh, perpétués au cours de ces deux dernières années-là, et c'est pas moi qui le dit, Eric Duhaime en parlait justement, que François Legault a menti sur plusieurs, plusieurs points et a gardé secret des, euh, des, des je vais dire des techniques, parce que c'est des techniques de maintenir la population euh, euh, à ses pieds, là, depuis euh, deux ans, donc euh, non, euh, les médias nous mentent continuellement et moi, j'en n'en reviens pas depuis deux ans. J'ai appris à me détacher de ces fameux médias-là. J'essaie quand même de regarder les médias parce que je passe des articles, mais c'est de plus en plus pénible pour moi là, de regarder les mensonges. Donc, on revient à la Russie. Euh, je ne veux pas parler du conflit lui-même, parce que dans le fond, je, premièrement, je ne suis pas un connaissant. Là, j pas, euh, euh, je, je fais comme vous, là, au niveau du conflit, j'ai regardé un peu l'histoire de la Russie, là, après la désintégration de l'URSS, et je vois en ce moment qu'on se trouve à être euh, dans une période où l'OTAN a grugé, euh, euh, continue à gruger et gruge encore euh, de, de, de, de, du terrain pour essayer de s'implanter, en tout cas, implanter des bases militaires près de la Russie, et ça ne plaît pas à Poutine. Et il y a aussi des pro-russes, euh, surtout à l'est de l'Ukraine qui se trouve euh, à avoir été maltraité, on va le dire, par euh, l'Ukraine, les pro-ukrainiens. Il faut dire, là-dedans, là là, là, on en parle un peu peu, mais dans les médias traditionnels j'ai presque pas vu ça, mais il y a vraiment des pro-nazis euh, qui sont euh, installés euh, un peu partout et qui font la vie dure aux Russes, euh, surtout dans l'Est euh, de l'Ukraine. Il y a eu 13 000 morts en tout. Là. Non, euh, c'est pas un conflit. Euh, avec les médias, on ne peut rien, rien comprendre. Et moi, je, je ne prétends pas non plus être euh, là pour vous expliquer c est, c est, de, de quoi il s'agit. Je constate, comme vous, tout simplement, qu'avec euh, les sources traditionnelles là, des médias, là, qui sont vraiment vendus, là, on ne peut pas trouver de, de vraies informations. Donc, euh, il faut faire nos propres recherches, et c'est assez facile. Euh, euh, ben moi, je, je vois sur, euh, avec des, des YouTube, euh, je vois beaucoup, beaucoup de d'informations qui nous sont données là. J'aime beaucoup Charles Gave, qui parle au niveau économique, mais qui parle quand même de la situation. Et là, ce que je viens de voir dernièrement, ça se trouve être une entrevue euh, avec euh, Sud Radio, là, de Bercoff, qui interview une une fille là, qui a été, ben, une dame, là, une jeune dame, là, euh, qui a été euh, là-bas en Ukraine et qui parle un peu du conflit et que c'est pas tout à fait ce que les médias nous racontent. Euh donc, moi, je reviens tout simplement à l'aspect de, de, de, des matières naturelles, des, des, des ressources naturelles, là, que, les, que les Européens sont en train de, bah, ben, les mauvais russes font tout mal. Mais hier, le nickel a explosé littéralement. Je, on a eu à un certain moment donné, je pense, c'est 85, 90, presque doublé. Le nickel a presque doublé. Et la raison est assez simple. Et c'est ce que j'aimerais regarder euh, avec vous, euh, euh, ce que les Européens, ce que les Américains, ce que la planète est en train de faire, euh, de se, on va dire, de se priver, parce que dans le fond, on ne veut plus euh, transiger avec les mauvais russes, mais il faut comprendre que l'Europe, je, je pense que la quantité de, de, de, de, de matières premières, on parle aussi du blé euh, ukrainien, mais peu importe, là, où la guerre va faire en sorte que tout va ralentir à ce niveau-là aussi, au niveau de la production, eh bien, ben, l'Europe, euh, euh, je pense, prend 40 à 60 de matières premières, de ressources naturelles là, au niveau de la Russie et au niveau de l'Ukraine aussi, mais surtout aussi de la Russie. Et le nickel, ça en est une grosse part et c'est la raison pour laquelle euh, cette matière première, le nickel, a littéralement explosé. Le nickel, on sait que ça va dans les batteries, dans plusieurs composantes électroniques. Et le nickel, on faisait des 5 sous, là, mais ça c'est peut-être secondaire en ce moment. Euh, le nickel est utilisé aussi dans les alliages d'acier. Donc euh, le nickel, c'est une partie importante. Quand même au niveau de, de, des métaux là, industriels et euh, une explosion de 85%. Ben, on va commencer par ça, par le nickel, parce que c'est quand même à souligner là, ce qui est arrivé. Je vais aller placer mon écran comme ça. Euh. C'est la plus grande euh, société minière au monde. Là. Euh, on va voir ah, les, les plus grandes sociétés euh, de nickel au monde. Euh, ça se trouve là, dans Visual Capitalist. Et euh, je vais vous montrer ça tout simplement. On va regarder simplement, euh, ouvrir une image dans un nouvel onglet on va regarder ce que ça peut ressembler, euh, si je peux... Euh, euh, attendez, je grand ah, comme ça ici. Bon, ça va nous donner une idée. Euh, le plus grand producteur au monde de nickel. Euh, ben, euh, le, le plus grand, mais avec au Brésil aussi, c'est la Russie. 234 kilotonnes, je crois, ici. Donc, c'était un peu. Attends, on a BHP Bulletin, la plus grande minière au monde. Euh, Valley, qui était immense là, au Brésil. Euh, Glengore. Euh, des plus petites. Mais euh, je, parce que je regardais si Rio Tinto était là, non, Rio Tinto, je pense peut-être produit un peu de nickel, mais euh, dans une très petite part. Mais ici, on voit très, très bien que c'est la Russie. Qui produit une immense quantité de nickel. Donc, on sait que maintenant, à cause de, des médias qui nous ont convaincus, euh, tous les produits russes, peu importe euh, euh, ce que ça peut être du nickel, le nickel russe, euh, c'est du mauvais nickel. Donc, ce que ça fait, le blé russe euh, ou le blé ben, ben, ukrainien, mais en tout, euh, parce que c'est l'Ukraine qui a plus de, de, de, de blé, là. mais tout ce qui est produit en Russie, beaucoup de matières premières, le pétrole russe est vendu un mauvais pétrole euh, pourtant, je pense, j'ai étudié en métallurgie, euh, euh, au niveau du nickel, je pense que le métal, c'est à peu près la même chose qu'il soit euh, ben, le, le métal lui-même, le nickel, l'or, euh, l'argent, peu importe quoi, mais il paraît que lorsque c'est produit en, en Russie, c'est contaminé. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle il y a, le nickel a littéralement explosé. Euh, c'est parce que, dans le fond, on a une Grande partie euh, du nickel mondial qui est produit euh, en Russie. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Euh, on a eu une petite correction ensuite. Là. Mais euh, regardez hier euh, ce qu'on a eu comme explosion. Là, on, ensuite, euh, ça l'a corrigé. Là, mais on est parti... C'est la peur. Là. On est parti... Ben, à peu près, c'est sûr que ça fait un bout qu'on monte, là. mais hier, euh, l'explosion est arrivée, 2300, on, est allé, on a doublé euh, littéralement le prix du nickel en une journée. Là, c'est sûr qu'on va avoir une correction, mais pour vous dire que la peur s'est vraiment installée. Et euh, au niveau des matières premières, comme je vous dis, le nickel, c'est un, un, un élément important, mais euh, tout suit. Là, au niveau du cuivre, c'est la même chose. On, on continue notre, notre montée euh, on pourrait voir le zinc c'est la même chose euh, hier c'est sûr qu'on a eu une grande grande panique euh, euh, platine les métaux précieux mais là les métaux précieux comme vous le savez euh, euh, on a cassé là, la, la, la fameuse euh, peut-être pas sur l'argent encore mais euh, ce n'est qu'un début là. et là il faut surveiller l'or parce que l'or on est à la veille de dépasser l'ancien sommet. Et comme on s'en va là, on voit très, très bien maintenant qu'on ne peut pas négocier ça, qu'on est, est retourné en tendance à la hausse. Euh, tous mes indicateurs euh, me le disent euh, d'une manière franche. Là. Donc, euh, l'or et l'argent. L'argent va suivre euh, un peu plus tard, là, mais on va revenir à et on reviendra à la fin là, au niveau des... des de l'or et de l'argent, des métaux précieux, mais c'est un peu tout. Euh, Il faut préciser ou s'excuser que l'or et l'argent n'ont pas connu de grandes courses là, depuis euh, un an et demi, deux ans. Là. Oui, on a eu une course euh, au début, là, euh, au niveau de l'or et de l'argent aussi. Euh, on a connu une course, mais euh, on a, a été freiné presque un an et demi là, où l'or et l'argent ont connu de la consolidation, euh, tandis que les autres métaux de base là, ont connu des hausses très, très fulgurantes, dues au fait de l'inflation, dues au fait de l'injection monétaire euh, euh, absolument absurde de la Banque centrale. Et là, on, bon, ça c'était pour vous montrer tout simplement le, la raison pour laquelle le nickel euh, explose. Et, euh, on va parler maintenant, on revient encore à l'inflation et ensuite on va regarder encore la raison pour laquelle l'or et l'argent vont continuer leur course. Euh, on sait très bien, je vous l'ai dit souvent, euh, que l'inflation euh, est un... Euh, un, un, un, un, un, un un phénomène euh, monétaire. Euh, tout simplement, ce n'est pas compliqué. Hier, j'ai lu ça. J'ai lu et relu pour comprendre l'inflation. L'inflation, ben, c'est la hausse des prix. C'est calculé avec le CPI aux États-Unis. Mais de euh, toute façon, l'inflation, on le constate lorsqu'on s'en va tout simplement dans un, un, un, un magasin. Euh, là, le 2 par 4 était rendu, la dernière fois que j'ai vérifié, vérifié, était rendu à 8 euh, on sait très, très bien que le, le, le, le, le bois d'oeuvre a monté, donc euh, en ce moment, je pourrais vous dire euh, que le bois d'oeuvre, euh, regardez, on avait comme une correction si on continue notre course. Je n'ai pas été voir… Euh, euh, comment le, le, à quel prix est le 2 par 4 par 8 ici au, au Québec là, en ce moment là? mais la dernière fois que j'ai vu il était à 8$ donc dollars ça se pourrait très bien donc c'est l'inflation l'inflation c'est lorsqu'on s'en va euh, tout simplement à, à acheter quelque chose à l'épicerie on voit que le prix de la denrée a doublé comme le, le blé a vraiment vraiment explosé à cause de l'Ukraine parce qu'il y a beaucoup de production de blé en Ukraine et euh, à cause du conflit bon, le, le, le prix a explosé et le, le premier, la premier prix qu'on doit vérifier euh, pour constater le, le, le, le, le, le, la hausse de l'inflation, c'est le, le baril de pétrole, parce que au niveau de l'énergie, le baril de pétrole se trouve à être la base, bien, le baril de pétrole, tout ce qui est énergie aussi, là, euh, principal, là, le, le, le pétrole, le brand, euh, euh, parce que ça se trouve à être la base de toute notre économie, tu on essaye aujourd'hui de faire fonctionner des, des, des gros Camions à, à l'énergie solaire. On va y arriver, je suis sûr. Mais pour l'instant, faire la grande transition serait trop longue et on utilise abondamment le pétrole pour l'extraction des mines, peu importe la fabrication. Ben, ça peut être d'autres sources, ça peut être l'électricité, tout ça, mais on a quand même le pétrole qui est utilisé en grande partie dans notre économie et euh, le pétrole est toujours un, un présage de cette inflation-là. Et ce matin, je pense qu'on est à 122 si je me trompe pas, euh, pétrole. Euh, 122 exactement. 122 le pétrole. Et euh, si on regarde à long terme, là, euh, euh, on n'a pas encore battu l'ancien sommet qui était en 2008 avant que tout dégringole. Là. Mais euh, je pense que... Ça va être, euh, on va, on va l'atteindre euh, très bientôt. Du fait que le conflit en Ukraine est pas là pour se terminer bientôt, euh, les Russes pourraient facilement euh, tenir deux ans, euh, qu'on a dit, à cause de leur. Bah, euh, ben, ils commencent justement vu que Visa Mastercard a commencé à couper le, leur le crédit, là, que les personnes vont acheter euh, des denrées là, avec leur carte Visa Mastercard. Euh, les Russes sont, ont, ont trouvé de nouveaux moyens de paiement et c'est ce qui va arriver. Euh, la Russie va vivre plus en autarcie euh, dans les prochaines semaines, prochains mois si le conflit ne se règle pas. Et ceux qui vont payer le plus, c'est l'Europe. L'Europe va payer très, très fort et aussi la planète. Et Il ne faut pas oublier qu'on est justement dans une situation où le taux d'intérêt, eh ben, Powell avait dit qu'il euh, voulait monter les taux d'intérêt, la réunion, et à mi -mars, euh, est à mi-mars, est-ce qu'il va prendre la décision de monter les taux d'intérêt compte tenu de toute la situation? En tout cas, la Banque du Canada l'a fait, de 0,25, et euh, je pense que Powell, pour garder la... la, la pour garder, euh, se garder la tête hors de l'eau, va peut-être le mettre, euh, veut dire, augmenter le taux d'intérêt pour, selon lui, contrôler l'inflation. Mais ce qu'il va faire, il peut euh, faire en sorte qu'on peut connaître une dégringolade assez importante dû au fait qu'on on est dans un contexte de guerre, on est dans un contexte d'inflation aussi, de précarité dans l'économie à tous les niveaux. On le voit très, très bien, même s'il si y a beaucoup encore de demandes d'emploi, même si les maisons continuent à... Donc, on commence à avoir un plateau, là, mais continue à prendre de la valeur, on est quand même en pré précarité. Et tout ça est de la faute de la Banque centrale qui a injecté euh, d'une manière absolument abusive de, de la monnaie dans un système. Et hier, c'est ce que je lisais là, au niveau de la réflexion, au niveau de l'inflation, c'est pas compliqué. Vous avez, euh, je, vous ai, je vous ai déjà donné ce petit exemple-là, vous avez 100 10 personnes qui ont 100 et, euh, dans un système fermé. Si la monnaie ne tourne pas, ben vous avez euh, ça, euh, 10 personnes qui ont 10 chaque, donc ça fait 100 il n'y a pas de problème. Du moment qu'on commence à avoir une activité dans ce petit groupe-là, eh bien, là, on, a, on a des échanges. C'est ce qu'on appelle la vélocité, vélocité de la monnaie, euh, dans un petit système, là, ça se trouve être... Ben regardez, c'est vélocité de la monnaie, oh, je l'avais tout à l'heure. Ben ça, ça, ça se trouve ici, là, on ne tient pas compte ici, là, de... de l'économie indicateur, là, mais c'est ça la vélocité de la monnaie. On est en descente depuis euh, les années 2000. Euh, la, la, la, la monnaie vire moins dans le, le système euh, américain, mais c'est un peu partout sur la planète. Euh, c'est de la financiarisation de l'économie. Et euh, la raison pour laquelle on voit que la, vonnaie, la monnaie vire moins, c'est que les banques centrales, à partir de 2000, ont pris comme solution d'injecter massivement euh, de la monnaie dans le système. Bon, on a notre groupe de 10 personnes, et euh, ils ont 10 dollars, euh, chacun. Donc, euh, un fait des souliers, l'autre fait des chemises. Euh, ils peuvent avoir une petite économie. Il y a un échange de monnaie. Donc, euh, avec le temps, celui qui fait des chemises est plus prospère. Tout le monde a besoin de chemises. Donc, euh, c'est normal d'injecter de la monnaie dans le système. Bon, c'est on va injecter un autre 10 On est rendu à 200 dans le système. C'est normal, il y a plus de chemises, il y a plus de souliers, tout ça. Euh, L'économie régulière de ce petit système-là de 10 personnes euh, réussit à, à, à, à suivre là, dans le sens où on a plus de besoins au niveau des souliers, au niveau des chemises, au niveau des, des pommes, par exemple. Là. Donc, tout le monde tire son compte et euh, ça, ça se trouve être la croissance. Là, on, on, on se trouve à vouloir injecter plus d'argent dans le système parce qu'on en a pas assez pour suivre la croissance. Tout le monde devient prospère, tout le monde a trois quatre chemises dans son garde-robe, trois quatre paires de souliers, ça va très très bien, plus de pommes, le monde en Grèce <rire> devient obèse parce que <rire> ça va bien, un peu comme la société américaine, peu importe, c'est une petite plaisanterie, là, mais <rire> donc on se trouve à injecter, injecter, injecter, du, du moment que l'économie suit, là. donc on a une corrélation directe la vélocité de la monnaie, eh bien, là, j'ai pas le graphique, là, d'avant, mettons, 73, là, mais sur, on, peut, on a des variations, bien entendu, parce que l'économie capitaliste, il y a plein, plein de variations, mais quand même, on suit une tendance assez logique, mais à partir de l an, des années 2000, ce qu'on a fait, vu qu'on a eu une distorsion dans l'économie, on a eu une, des bulles, une bulle de dot com, qu'on a appelée, là, tous les points com, là, donc, euh, là, à ce niveau-là, ce qu'on a décidé de faire, bien, les banques centrales, c'est imprimer, imprimer. Ensuite, on a eu des subprimes. On a continué d'imprimer, imprimer, imprimer, imprimer. Donc, ce que ça dit, mon petit système, c'est que si chaque citoyen euh, dans ma petite, euh, ma petite gang, là, de 10 personnes euh, qui avaient euh, au début 100 euh, sont rendus à 10 000 chaque, donc, eux, ne peuvent pas euh, faire assez de souliers, assez de chemises, assez de euh, tout le tralala pour euh, satisfaire, euh, euh, non pas pour satisfaire, mais pour donner euh, euh, à un certain moment donné, tu as 100 chemises dans ton garde-robe, tu ne peux pas en acheter euh, 1000. Donc, euh, c'est ça, l'argent euh, s'accumule dans les comptes de banque et c'est ce qu'on vit aujourd'hui euh, avec cette injection monétaire et euh, malheureusement, ce sont les, grands, les riches, les grandes fortunes qui ont le plus bénéficié de cette injection massive de dollars dans le système système depuis euh, euh, le début, depuis les années 2000, là, et euh, surtout avec ce qui est arrivé en, en 2020, mars 2020, de, le début de cette injection massive, et eh bien là, c'est euh, ce petit parallèle-là que je fais avec mon petit groupe d'individus, c'est qu'on a injecté à outrance de la monnaie, et ce que ça crée tout simplement, c'est l'augmentation des prix, euh, de l'inflation, c'est ça. Donc, euh, et surtout, combiné avec la des sanctions euh, russes euh, qu'on fait subir à la Russie, eh bien là, on se trouve à, à, à briser non seulement euh, l'injection monétaire à outrance, et Jérôme Powell euh, n'aura pas le choix, je pense qu'il va essayer de monter ses taux, mais va revenir encore à cette euh, folie d'impression monétaire, et ce que ça peut créer, c'est de l'hyperinflation. Donc, c'est l'inflation, mais qui se précipite, et c'est... C'est arrivé dans, après la Première Guerre mondiale dans la République de Weimar. Weimar, je ne sais pas si je le prononce, mais je suis un québécois, là. en tout cas, il y a des Français qui m'ont corrigé. Weimar, je crois. Euh, donc, euh, c'est arrivé dans la République de Weimar après la première guerre mondiale, après le traité de Versailles où on avait euh, mis de… placé de lourdes sanctions sur les épaules des Allemands parce qu'on les accusait d'avoir déclaré… d'avoir commencé cette guerre. Et en, tout ce que ça a fait, tout simplement, c'est que l'Allemagne, pour se sortir du pétrin, a commencer à imprimer en fou euh, de la monnaie dans le système pour euh, essayer de pallier justement à, à, à cette folie d'inflation qui, qui, qui s'est créée. Donc, on, on, on plaçait plus d'argent dans le système en pensant que ça réglerait tous les problèmes. Et euh, tous les grandes sociétés, les grandes nations, là, j'ai vu hier un super beau petit montage de Ray Dalio, et il parle des grandes nations, là, euh, la croissance, le déclin, euh, le sommet le déclin, et presque toutes les grandes nations, autant au niveau de Rome, euh, lorsqu Rome a connu son déclin, on a commencé à diluer euh, la monnaie, euh, l'argent, on a essayé de créer des alliages avec moins d'or dans les pièces pour faire en sorte que le système puisse se maintenir, et lorsqu'on... dans le déclin de l'Empire de Rome, et eh bien, c'est ce qui est arrivé. On a dilué la monnaie, et euh, en, en créant encore plus de fausse monnaie, là, et euh, on a vu le crash euh, qui est arrivé de Rome, et j'avais visité une petite usine, euh, une petite usine, excusez, un petit musée euh, ben, à Québec, sur Rome, et j'ai euh, au, au, au plus grand là, de la gloire de Rome. Euh, il y avait une grande, grande maquette là, sur Rome. C'était vraiment intéressant. On, on avait euh, euh, euh, un million de personnes qui vivaient euh, dans la ville de Rome. C'était extraordinaire parce qu'on parle d'il y a 2000 ans. Rome était immense, avait euh, des canalisations à l'intérieur de la ville, en tout cas tout le Tralala. Pour vous dire que... Euh, à son apogée, un million de personnes et à son… le plus grand déclin, je crois que c'est arrivé euh, dans les années 800, 1600, je ne me souviens pas, là, euh, il était 14 000 personnes. Donc, euh, c'est le déclin de Rome qui présage le déclin de toutes les grandes civilisations et on est probablement rendu à, à ce niveau-là euh, un système qui a été basé euh, euh, sur le dollar américain à partir de 1944 après la Deuxième Guerre mondiale et c'est là que le Fonds monétaire international, le 25 décembre 2000, euh, 1945, Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont été créés pour justement réparation de guerre et tout le tralala pour essayer de rebâtir un monde nouveau. Les Américains qui n'avaient pas souffert beaucoup ont, dû, ont pu imposer le dollar américain euh, aux autres nations. Et avec le plan Marshall, on a euh, prêté euh, vraiment beaucoup d'argent à l'Europe qui était détruit pour rebâtir. Et les Américains s'en sont mis plein les poches. Donc, euh, encore, bon, c'est encore sur euh, ça, le... le, le, le l'abondance de dollars qui existe dans le système, et on va terminer avec ça pour revenir à la Russie. Euh, les ressources naturelles, au niveau des... Ça, c'est un petit gra ben, graphique là, que j'ai trouvé. Là. Euh, la Russie, c'est 75 trillions de dollars euh, de ressources naturelles euh, à travers la planète. Donc, lorsqu'on fait des sanctions euh, à la Russie, là, on ne veut plus avoir le mauvais pétrole ou le mauvais nickel ou peu importe, c'est que la, la planète est en train de se pénaliser en faisant ces actions-là. Et euh, on a la propagande des nouvelles qui nous disent, euh, les, les, les médias traditionnels qui nous disent, « Ah, il ne faut pas... » Non, non, mais la réalité euh, est tout autre. C'est qu'on euh, va beaucoup souffrir de cette... Euh, cette euh, ce manque-là de, de ressources naturelles, et c'est la raison pour laquelle, si on, on ne peut plus, je parle de l'Occident, on peut euh, euh, avoir de, de, ce... ce Prendre des ressources naturelles, acheter des ressources naturelles à un bon prix, là, à la Russie, euh, l'Ukraine aussi mais surtout la Russie, là, on le voit ici, là, et eh bien, on va aller payer plus cher pour des ressources naturelles. Tant mieux pour le Canada, ici, on a beaucoup, beaucoup de pétrole. Le pétrole va, pour l'Alberta, ça va être extraordinaire, là. ça va être une manne, mais euh, beaucoup de pays, dont euh, l'Allemagne, euh, qui dépendent directement des ressources naturelles de la Russie, vont souffrir beaucoup. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous dire, qu'on euh, dit que c'est le fun, c'est plaisant, c'est à la mode de faire des sanctions à la Russie, mais la réalité, c'est que beaucoup de pays vont beaucoup souffrir de cette de, de cette nouvelle, ces nouveaux paradigmes là, des médias qui nous imposent ça un peu partout et ça c'est euh euh, c'est l'Europe peut pas survivre sans le gaz russe et le au niveau du gaz russe on regarde tous les pays ici Moldavie tchèque, République, République Tchèque l Hongrie euh, Slovaquie Bulgarie Serbie euh, l'Allemagne 65% c'est tout les pays qui dépendent directement du euh, euh, du gaz russe donc euh, si on a des sanctions et on ne peut plus euh, se servir euh, ben, utiliser euh, le gaz, le méchant gaz russe, eh et, et bien, beaucoup, beaucoup de pays euh, européens vont souffrir de cette réalité-là. Et ça, ça se trouve être euh, encore notre fameux... Euh, ben c'est pas encore notre fameux, excusez, c'est les commodités. C'est pas simplement le pétrole, c'est de tout. Euh, commodité, c'est le pétrole, ça peut être... Euh, je pense que le blé est là-dedans, ça se trouve être l'indice CR... Euh, c'est celui-là. En tout cas, peu importe. C'est les commodités, là, le prix de, de tout le blé, le, le, le pétrole, là, je pense que le bois d'oeuvre là-dedans, peu importe. Bien, on est en forte hausse en ce moment, l'inflation. C'est ce qui produit l'inflation. Les produits de base, si on le paye plus cher euh, au niveau de... Euh, par exemple, on a pris le nickel, on paye plus cher le nickel. C'est officiel que le nickel euh, entre dans la production industrielle au niveau de beaucoup de métaux, au niveau des batteries, bien, peu importe. Euh, tout va monter et c'est loin d'être terminé. Et ça, ça se trouve être l'or, euh, les réserves d'or euh, de, de la Russie et de la Chine, qui, eux, depuis des années... Euh, accumule de l'or. Donc, euh, euh, la devise, euh, le roube, euh, est en train de s'écraser littéralement, mais euh, on est en train, euh, Russe, la Russie, la Chine, euh, qui sont quand même un peu alliés, là, euh, mais euh, je ne veux pas aller plus loin parce que, dans le fond, euh, chacun cherche quand même ses propres intérêts, mais on pourrait recréer de nouvelles bases, comme le yuan chinois, adossé à l'or. Euh, c'est déjà commencé, mais ça pourrait euh, encore plus accélérer la démarche. Et euh, la Russie, c'est la même chose euh, si personne ne veut transiger avec euh, des dollars américains, parce que c'est ça qu'on veut, dans, dans le fond euh, privé. Euh, et il faut dire que la Chine a beaucoup, beaucoup de dollars américains en réserve via les bons du Trésor. Elle a acheté beaucoup, beaucoup de dettes américaines. Donc, euh, tout ça pour vous dire que l'or, l'or elle-même, euh, on va terminer avec ça pour vous montrer les graphiques de l'or et de l'argent. Euh, l'or, euh, bon, on va regarder ça rapidement, futur euh, gold, euh, silver, ben le, le, ça, ça se trouve être l'argent, là. On, comme je vous avais dit, on a changé de direction, il n'y a pas encore de mouvement très très précipité, mais du moment qu'on va avoir cassé euh, ces sommets-là ici, euh, bien, on pourra avoir un mouvement très très euh, étendu euh, du silver, et euh, l'or... Euh, en ce moment, ce matin, on continue la course. Euh, là, le prochain défi pour l'or, c'est de battre le sommet de tous les temps, qui est à 2050-2060. Euh, donc, euh, je pense qu'on s'en va là assez rapidement. Et lorsqu'on va dépasser ce sommet-là, euh, parce qu'à cause du contexte là, euh, euh, mondial et tout ce qui se passe, eh bien, lorsqu'on va avoir dépassé ça, « the sky is the limite. Donc, euh, on va suivre ça, parce que dans le fond on se trouve à être dans des, comme je vous disais, des paramètres très très spéciales. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le taux d'intérêt que Powell a dit qu'il montrait bientôt, en tout cas, il l'a dit. La Banque du Canada a monté son taux d'intérêt aussi. Et euh, l'inflation, qui est justement une conséquence directe de, de, bah, de la guerre en Russie. Mais l'inflation avait commencé auparavant, là, euh, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à cause de l'impression monétaire en fou dans le système. Donc, euh, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.